L'invité Café. Notre invité Café, votre question, 31 9000. Il est de retour en Guyane pour soutenir Olivier Goudet dans ses démêlés judiciaires. L'activiste panafricaniste Kémy Seba est notre invité. Bonjour Kémy Seba. Bonjour mon cher frère. Euh, ah, Ai-je gu... ai le droit de dire frère ah, bien, bien sûr, allez-y, je vous le permets. <rire> sûr, <un> tard, <rire> la Guyane terre de passage obligé, visiblement pour vous. Hein. Terre de passages obligés, comme un peu partout où notre peuple se trouve, à partir du moment où il y a des difficultés, à partir du moment où il y a des injustices, à partir du moment où il y a des rapports inégalitaires, il est du devoir notre ONG, avec les petits moyens qu'elle a à sa disposition, d'essayer de venir soutenir ceux qui euh, nécessitent justement ce soutien. Il se trouve qu'Olivier Goudet est notre ami, est notre frère, est un camarade de lutte. Les 500 frères dans la dynamique actuelle qui est la leur, est dans une dynamique qui est sur la même ligne que la nôtre, c'est-à-dire une, une volonté de donner la possibilité au peuple de pouvoir acc avoir accès euh, à la liberté nécessaire pour chaque peuple, pour chaque population. Et donc, il était tout à fait normal euh, que nous soyons présents aujourd'hui. Soutien, à sa demande ou vous l'avez fait spontanément On va dire une convergence des âmes, mmh. et une convergence des cœurs. C'est-à-dire que nous, dès qu'on a vu la situation, on est dans... Je l'ai dit la dernière fois, je ne le redirai jamais assez. Le rapports qu'il y a entre la population guyanaise et l'État, c'est un petit peu les mêmes rapports qu'il y a entre les populations dans les prétendus territoires d'outre-mer et l'État. Ce sont des rapports coloniaux. Euh, lorsque des policiers agressent euh, des membres de notre population, on dit que c'est un devoir républicain. Quand les nôtres réagissent avec force, fermeté force doit rester à la loi, fermeté peur, et dignité, oui, mais la loi, c'est une notion relative. Vous savez, à une certaine époque, Mandela était considéré comme un terroriste sous le regard de la loi. Aujourd'hui, on dit que c'est un héros. Donc, il faut toujours relativiser les notions. Olivier ne fait que défendre les droits du peuple guyanais. Et à travers notre présence, en le soutenant, c'est le peuple guyanais que nous soutenons, évidemment. Alors, votre présence, c'est quoi C'est une façon de faire pression sur la justice Alors, on ne va pas se donner plus ouais. de, de pouvoir que l'on en a. Simplement, on est venu pour faire un coucou à la justice française en lui disant que... Les 500 frères et sœurs, quelque part, stop violence. Trop de, viol trop, trop de violence ne sont pas, pas seuls. Il y a toute une mouvance autour qui est présente et qui est dans cette démarche de tout faire pour les soutenir. Et nous serons présents au procès. Il y aura un meeting aussi. Il faut que chacun sache qu'on n'est plus au siècle précédent ni dans les siècles précédents. Aujourd'hui, la nouvelle génération a décidé de se faire respecter par tous les moyens à sa disposition. Nous ne prenons pas la violence, mais nous prenons l'intelligence. Et l'intelligence veut que quand on, on traite un peuple avec mépris, eh bien, que le peuple réagisse aussi avec fermeté. Olivier oui parce justement c'était un peu ma question, Là, votre soutien il est plus physique, euh, pas financier par exemple pour les, les, les frais de justice euh, à ce niveau-là, non c'est vraiment la, la présence physique. On est au commissariat Non je rigole, non, on pourrait non, être très simple. Non non, non non non, non je, sais, pas, pas de je, gros. je me pose la question. Bah, on, <rire> en, en, en même, même temps, on sait que lorsqu'on est devant la justice, plus, plus, on doit faire, faire, faire face à des frais. Plus sérieusement mon frère, nous on est venu avec les moyens à notre disposition. D'accord. Sans rentrer dans trop de précisions, on était dans des diverses tournées dans le cadre de notre ONG, toujours avec des moyens qui, sont, qui émanent de nos propres frais, disons les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, nous sommes venus dans ce même cadre pour soutenir le mouvement. Les détails, je ne vais pas les donner parce que même si je les, les donne à vous autres qui êtes mes frères, je risque de les donner à ceux qui nous écoutent. Et Parmi eux, il y a nos frères et puis il y en a d'autres qui le sont moi. Mmh. Voilà. Vous parlez de convergence en des âmes, mais on a plus l'impression qu'il s'agit là de soutien... Aveugle, sans véritable co connaître ah bon, vous, vous les, le, le, que... le fond du dossier non, non, non. ou je des dossiers que, Je pense que je le connais amplement. Mmh. Euh, et donc il y a le procès le 21-26 d'un côté et de l'autre. Il est accusé officiellement d'agression d'un policier, ce qui nous a fait doucement rire, je vous le dis très simplement. D'un côté, de l'autre côté, d'apologie du terrorisme. Vous savez, On a toujours les titres grandiloquents quand euh, certains songent à défendre les leurs. Et dans le même temps, quand les autres sont dans une démarche de répression policière aveugle pour le coup, là on entend d'ailleurs beaucoup moins les, les, les, les dignes, euh, bonnes voix, les, les grandes âmes, les grands journalistes, les grands intellectuels, mais quand il s'agit de défendre ceux qui défendent le peuple, les, on est toujours dans un rapport critique vis-à-vis -vis de ces derniers en disant « Oui, mais pourquoi ils s'y prennent comme ceci Pourquoi ils s'y prennent comme cela Ils sont trop radicaux ?» Non, le seul extrémisme que je connais, la seule radicalité que je connais, c'est la radicalité avec laquelle l'État français traite les populations guyanaises. Une situation inégalitaire, une situation injuste, et la manière dont Olivier Goudet... Et son organisation, accompagnée notamment de notre organisation Urgence panafricaniste, qui est représentée par Vanessa Alfonsine, la manière dont ils s'organisent et dont ils essayent de défendre les droits du peuple, c'est une manière qui est en harmonie avec la génération actuelle. La génération actuelle vous... n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Et il faut voir, avant de parler d'agression de policiers, il faut voir comment les policiers se comportent avec Olivier Goudet. Il y a un harcèlement euh, moral, un harcèlement politique, un harcèlement quotidien qui est présent et quand c'est toujours dans ce rapport de, du, du système esclavagiste par rapport à, euh, entre guillemets à l'esclave rebelle ou du système colonial par rapport aux colonisés la manière dont il, il se comporte avec nous quand l'esclave rebelle décide de dire hey, baissez d'un ton calmez-vous un, un minimum et eh bien on commence à le traiter d'extrémiste il faudrait qu'il puisse euh, faire du zouk euh, continuellement euh, faire du bobarabat euh, oui, bouger ça, ce et sont les idées reçues les... non ce ne sont pas les idées reçues c'est ce les... un constat social et un constat politique comment se fait-il qu'Olivier Goudet est persécuté de la sorte alors que euh, Lorsque l'on parle avec beaucoup plus de, de sympathie, de gentillesse, lorsqu'on fait un peu plus ce que l'État français veut, on est toujours décoré. Il faut se poser des questions par rapport à la manière dans la, de, dont l'État le, le, le, français agit avec la population. est ce que je vous dis, il faut bien que vous compreniez une chose, on n'est pas dans un, un rapport ou un regard parcellaire. On parle avec la population guyanaise. Vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux permettent qu'on puisse avoir accès à des échanges avec des gens de différents horizons. Il y a des personnes qui peuvent avoir même des nuances stratégiques avec Olivier Goudet, mais qui vont vous dire que l'État... Euh, se comporte avec Olivier Goudet et avec la population guyanaise, guyanaise comme un état colonial. Et ça, même des voix beaucoup plus modérées le disent. Il y a même parfois des journalistes qui le disent. Mais je ne citerai pas de nom. Mais ce que vous dites... Pour ah, non, pas en tout cas. non, non, <rire> alors, vous ne justifiez pas. J'ai bien compris que vous n'étiez pas dans le lot. Pourquoi ça veut dire que vous suivez particulièrement ce qui se passe en, en Guyane Mais Vous savez... Euh dans le combat politique et social que nous menons, si on ne suit pas avec intérêt ce qui se passe, c'est qu'on ne serait pas des gens sérieux. On ne se déplace pas, on ne dépense pas de nos propres poches des milliers d'euros pour être dans une démarche de, de, de ne pas suivre les dossiers. On les suit attentivement et on pèse le pour et le contre et on n'a pas hésité longtemps à venir dans ce cadre-là. Parce qu'il faut savoir que ce que connaît Olivier Goudet, c'est quelque part ce que l'État français nous fait connaître à une autre échelle, à différents endroits où nous nous situons. Donc, il y a une solidarité par rapport à une compréhension du terrain, par rapport à une compréhension méthodologique, la manière avec laquelle l'État français essaye de propager la peur, mais la peur a changé de camp. Nous ne sommes plus dans une génération qui a peur aujourd'hui en tout cas. De notre côté, nous, on n'a plus peur. Oui, mais quand certains propos sont préférés à l'encontre d'un ancien préfet, euh, vous la connaissez autant que moi. Non, non, mais vous, allez, êtes au, vous mais pouvoir allez, y allez-y, allez-y, allez, parce, y, parce, y parce, y parce, y parce y que peut-être que est, ceux est, qui sont Est-ce que, ce... est que vous les approuvez euh, Non, mais moi, je jour. vous pose la question, ouais. parce que c'est important qu'on le dise. Il y a des gens peut-être autour de... enfin, qui écoutent cette émission extraordinaire, qui ne connaissent pas les propos. Quel propos vous a choqué parce que moi, de ce que j'écoutais, rien ne m'a choqué. On ne va pas inverser les rôles, Kevin. Ah non, pas. mais je vous pose la question. On va pas inverser les rôles. Vous êtes sur la défensive. <rire> vous donc, les connaissez. Donc, vous êtes sur la défensive. Aussi moi, bien moi. Que moi, Moi, je vous dis simplement une chose, mon très cher frère. Quand quelqu'un exige le minimum de droits pour les siens, je ne vois pas ce qu'il y a de négatif à cela. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est, on, on, on est, on est dans un rapport accusatoire. Oui, quelqu'un est en train de se faire noyer. Et il se débat avec brutalité, avec fermeté, en attrapant le bras de celui qui le noie. Et celui qui le noie dit Vous êtes extrémiste, pourquoi vous me saisissez le bras pendant que j'essaye de vous noyer Un petit peu moins de radicalité. Et puis on a des gens autour qui disent Mais pourquoi tu t'es débattu en essayant de sortir la tête hors de l'eau avec violence Fais-le calmement. Mais dans quel cirque nous vivons c'est-à-dire qu'on est toujours dans ce rapport inversé où celui qui est victime doit être considéré comme celui qui est coupable. Et bien moi je dis qu'il y a une génération qui commence à être fatiguée de cela. Et il faut que l'État français sache que ce qui se passe en Guyane aujourd'hui n'est pas observé que par les peuples guyanais. C'est observé par les gens en Afrique francophone, c'est observé par les gens dans les autres endroits des territoires prétendument parlant d'outre-mer, qui sont des colonies contemporaines, et donc à partir de là que chacun sache où est-ce qu'il met les pieds. La justice française veut se servir d'exemple, veut faire en sorte que Olivier serve d'exemple, et eh bien nous allons faire en sorte que cette affaire serve d'exemple pour beaucoup de gens aussi. Quel meilleur avocat, Kémy Séba, pour Olivier Goudet bon, bon, euh, En, les en dé... tout cas, je n'ai pas de robe, mais, mais une les... chose est certaine, je ferai tout pour le défendre à la hauteur de mes possibilités. La démêlée judiciaire Kémy Seba, vous connaissez On connaît très bien. C'est votre fonds de commerce Fonds de commerce, non, c'est pas ça qui, qui remplit mon frigo, bien évidemment. Ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus de démêlés judiciaires. Maintenant, il y a des persécutions étatiques. Parce que quand vous dénoncez quelque part un système colonial, eh bien le, le système colonial essaye de vous ostraciser avec les moyens qui sont à sa disposition. C'est de bonne guerre. Mais je le dis comme je le pense. Quand on réclame ses droits dans une, société, dans une société inégalitaire, ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent pas partager ce pouvoir avec la majorité. C'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Il faut que chacun joue son rôle. Et il faut que ceux qui font partie du camp des opprimés ne se comportent pas comme des gens étant des agents du camp des oppresseurs. C'est une petite. Oui, alors c'est peut-être pas votre fond de commerce, mais quel poids la, la Guyane dans, dans votre combat 300 000 habitants mais Vous savez, j'étais à Haïti avec mon équipe la semaine dernière. Euh, certains m'ont posé de, la de question... 300 millions d'habitants oui, c'est pas le problème. 2 millions, 6 millions, 10 millions, ou un village de dix mille personnes, quand notre peuple souffre, il est de notre devoir d'être présent. Il y a un adage qui dit que partout où l'humanité est, et l'humanité est en difficulté, eh l'être humain de manière générale l'est. Eh moi je rajouterais à cet adage que partout où notre peuple souffre, notre devoir est d'être là. Voilà. Et on ne gagne pas, parce que je veux juste rebondir sur un point, on nous a parlé de fonds de commerce, ça m'a fait sourire un petit peu, parce que je gagnerais à faire toute tout autre chose que ce que je fais là. On, a, on, nous a, on nous a proposé des tas de choses en termes d'argent pour arrêter ce que nous faisons, il faut le savoir. Si nous continuons à mener ce travail politique-là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes justement dans une dynamique d'être dans la logique du sacrifice. Et le problème, c'est que tant que le sacrifice pour les nôtres sera vu comme une hérésie, sera vu comme une folie, nous n'avancerons pas. Parce que le vrai problème, je vais être strict aujourd'hui et rapide si vous le permettez, ce n'est pas l'État français. Le vrai problème, c'est la manière dont entre nous, nous sommes capables de nous tirer sur les pattes de l'autre pour éviter qu'il y ait un développement global. Ce que fait Olivier Goudet, il le fait pour tout le monde, même autour de ce, de ce plateau. Et c'est dans 20 ans, dans 30 ans que les gens finiront par comprendre ce qui est en train de se passer. Et, le, et là, on ne parlera plus de méthodologie, on parlera de qui est-ce qui aura eu le courage d'être en ligne de front et qui est-ce qui aurait été dans les rangs, quelque part, de l'armée coloniale, d'une façon on, ou d'une autre. Nous suivons ça très attentivement. Je compte sur vous. Kémy Seba, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.